Tu trouvais la danse classique ringarde, alors tu t'es mis à la fumba, au lindy hop ou au twerk. C'était sans compter sur le ballet de Lorraine qui, malgré ses 50 ans, continue de dépoussiérer sa discipline. Ah, là, trop, eh. Alors tu es danseuse ici au ballet de Lorraine. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené jusqu'ici Comme toutes les petites filles, vers l'âge de 5 ans m'est venue l'envie d'aller au cours de danse. De là, s'en bah, est suivie une formation assez traditionnelle. J'étais engagée donc, en tant que stagiaire au Ballet de Lorraine. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je, que je danse ici. Finalement, ça reste un peu mystérieux tout ça. Ça ressemble à quoi la journée type d'une danseuse Notre journée commence à 10 heures officiellement. Donc, on a ce qu'on appelle une classe. Il y a des classes classiques, il y a des classes contemporaines, il y a des, il y a des classes, voilà, de parfois même de yoga. Toute la suite de la journée, c'est euh, soit donc des services où on travaille le répertoire, euh, soit des créations, donc les chorégraphes qui viennent. Voilà, c'est des séquences de travail. Et le soir, sur scène. Ça, c'est le quotidien. Après, quand c'est en spectacle, on a ce qu'on appelle des journées décalées. Donc là, je suis plutôt danseuse classique ou contemporaine voilà, Ici, on est une compagnie où euh, on a une palette assez grande et euh, je pense que la force, c'est vraiment qu'on soit des danseurs assez polyvalents. Intimement, c'est très important pour moi de traverser les, les deux styles. Donc c'est quoi la récompense à tout ce dur travail C'est D'être sur, sur un plateau, de, de partager euh, la scène. Euh, les petits tracas et les, les souffrances sont, sont euh, parfois ouais, très vite oubliés parce que c'est une très très très belle récompense. Allez les collants Contre les tutus, allez les collants, les tutus y en a plus. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Allez, allez on fait un autre chat, allez, allez le balai, allez le Ballet de Lorraine, c'est le premier centre chorégraphique national qui a été créé en France. Aujourd'hui, c'est toujours un lieu de création et d'expérimentation de et de recherche. Même aujourd'hui, quand on a, on a tous les, les possibilités d'information, etc., c'est pas évident pour n'importe qui de comprendre que la danse existe. Je compare souvent avec la musique, parce que je, les gens peuvent peut-être dire « mais je comprends rien avec la danse », et je dis « mais tu comprends la musique ?» Comment est-ce que vous décririez euh, votre travail, vos méthodes Au fur et à mesure, pendant ce voyage, quand on travaille, on découvre des choses. Et c'est ça qui est intéressant, le développement, parce qu'on ne sait jamais le résultat à la fin. Et avec notre danseur aussi, c'est important que, comme ils sont super ouverts... Il hein, faut être prêt en tant que chorégraphe, à ce que le danseur donne une réponse qu'on n'avait pas prévue. Et souvent, il ne faut pas oublier non plus que les danseurs sont co-créateurs. Hein. <métitérateur> Et donc est-ce que justement pour la programmation des 50 ans du Ballet de Lorraine, il y a cette réflexion euh, entre le lien entre le passé et le présent On peut être commémorative, mais ça c'était pas du tout le but. Pour moi, c'était plutôt de, de, présenter la compagnie où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va présenter une pièce qui, en fait, a été créée en 68. Avec plusieurs nouvelles créations, en fait. 68, c'est quand même un, une année emblématique. La libération des femmes, les questions des, des gays. On est un peu dans la même situation aujourd'hui. Des choses qui paraissaient révolutionnaires en 68 et qui, d'un autre côté, paraissent aussi révolutionnaires en 2017-2018. Exact. Et on peut se demander pourquoi on pose les mêmes questions. On a fait une boucle. On a fait le boucle.